Oui, non, hors. Oh. Oui, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est enfin, ouais, toi. As as as mimé, as as et... et, non. toi la parole. Ah. Mais, je suis... ouais. <rire> oui, bon, bonjour à tous, donc, moi je m'appelle Marco, je euh, Je suis donc ici comme, comme Marc l'a expliqué pour vous présenter le sujet qui a fait l'objet de mon stage à Al Silva pendant cet été. Euh, c'est donc un stage que j'ai réalisé dans le cadre de ma deuxième année d'école d'ingénieur à l'aéroparité qui porte sur le sujet donc, de la caractérisation des services environnementaux rendus par euh, donc une gestion euh, forestière en traitement irrégulier et donc continue en région de PACA. Euh, C'est un sujet qui s'inscrit euh, dans, dans un cadre actuel euh, d'intégration, dans les enjeux actuels d'intégration de la biodiversité ordinaire et remarquable, euh, mais également d'amélioration de, de la fonctionnalité pardon, écologique des écosystèmes. Euh, qui sont donc des enjeux incontournables aujourd'hui de la gestion forestière. Euh, donc, Avisilva, c'est une entreprise qui a été fondée par Nicolas Régier en 2001 et qui est basée à Manosque, donc en région provence euh, alpes d'Azur. Euh, et donc, c'est une entreprise qui vise à, à gérer, enfin, proposer des, des, une gestion et une expertise forestière pour le compte de propriétaires euh, privés. Euh, et donc, elle étend ses services à l'échelle de 10 départements, mais principalement localisés en région PACA, euh, notamment dans le, la, dans le 04, dans la, la, la région provençale, et, euh, dans le Var et dans le Vaucluse. Euh, donc, la sylviculture qui est appliquée par Visilva, c'est en fait celle qui est promue par euh, l'association Silva à l'échelle euh, d'une part de la France ici. Et donc, c'est une sylviculture en traitement irrégulier qui est donc. Euh, plus douce et plus continue qu'une sylviculture régulière, il n'y a pas de couperase euh, et puis des, des interventions plus douces et plus régulières sont préconisées, ainsi que l'intégration de tous les aspects multifonctionnels en fait, euh, de ces espèces boisées. Euh, donc par exemple par l'intégration de la biodiversité, ce qui a fait l'objet de, de mon stage à Vicéda. <cười> Et c'est donc dans ce contexte que la s'interroge en s'interroge fait sur l'intégration de la biodiversité dans la gestion forestière en traitement irrégulier, donc dans cette région euh, provinciale Côte d'Azur, non seulement en forêt, mais également dans tous les milieux naturels qui y sont associés, qu'on a tendance à oublier, euh, mais qui sont quand même euh, intimement liés à ces espaces boisés. Euh, donc par exemple, tout ce qui concerne les lisières, les clairières forestières ou bien tout euh, ce qui est euh, milieu rocheux par exemple ou zones aquatiques. Euh, donc euh, initialement euh, basé à l'échelle très globale donc de, la de la biodiversité, euh, le travail de ce stage, toujours appliqué dans le, dans le cadre de la futée irrégulière et de la région méditerranéenne, s'est peu à peu ouvert à deux approches qui sont peu à peu dessinées en fait. La première à l'échelle des peuplements, des habitats, des espaces un petit peu particuliers euh, qui ont fait l'objet d'un travail de bibliographie, euh, qui nous ont amené petit à petit à identifier l'IBP comme un, un indicateur, un indice qui était déjà opérationnel, euh, simple à mettre en place et quand même <coughs> été, euh, relativement par rapport à ce que qu'on avait comme objectif. On a pu mettre en application et en corrélation avec un autre travail qui est en cours de structuration avec un financeur privé et Vicielva euh, qui a abouti à la rédaction d'un protocole de travaux forestiers à vocation multifonctionnelle. Donc, c'est dans ce cadre-là que l'IVP a pu être appliqué dans certaines forêts en gestion par Abissielva. Et euh, on s'est rendu compte, à l'occasion de ces marquages, que certaines zones particulières, comme les lisières ou les zones rocheuses, posaient encore question. Euh, quant à leur gestion écologique. C'est ce qui nous a amené à la rédaction de fiches bibliographiques synthétiques euh, sur ces habitats. Euh, et puis, euh, petit à petit, on s'est rendu compte qu'on tombait rapidement dans des généralités euh, qui n'étaient pas toujours applicables dans les forêts en gestion par la vie notamment en région méditerranéenne, qui est quand même assez particulière. Euh, C'est pour cela qu'on s'est progressivement orienté vers une nouvelle approche plus spécifique euh, qui m'a amené à prendre contact avec un certain nombre de scientifiques, d'experts naturalistes, dont Marc de Bonchat qui est ici <rire> présent, merci encore. Et, euh, et donc, euh, de cette manière, j'ai également pu établir un travail de collaboration euh, avec l'aide de Nicolas Deji, avec euh, donc le WWF. Euh, mon travail s'est dans, dans celui de Marine Ballet et Daniel Valori, qui rédigent en fait des fiches espèces euh, proposant en fait, l'intégration euh, des exigences écologiques des espèces euh, à travers les actes courants de gestion forestière. En fait. euh, C'est euh, euh, un travail qui est, qui est en cours par WWF à l'échelle nationale, euh, mais qui n'a donc Dans le cadre de mon travail, vous pouvez parfaitement s'inscrire, on aura proposé un travail de collaboration pour appliquer ces, ces études à des espèces un peu plus méditerranéennes, qui avait été quelque peu euh, oublié. Euh, ensuite donc, euh, je vais passer peut-être à une présentation un petit peu des, des résultats que j'ai obtenus euh, suite à mon stage. Le premier comme je vous expliquais il s'agit donc du protocole multiforêt qui a été donc réalisé enfin, inventé par, euh, par Nicolas Luigi euh, et donc qui consiste en un marquage de travaux pardon, à vocation multifonctionnelle en forêt. Donc, d'une part, on a des aspects productifs qui sont, cons qui sont cons conservés, pardon. avec le maintien, l'identification et la réalisation de travaux euh, au profit d'arbres d'avenir, donc euh, identifiés à des vocations productives. Comme on en a un exemple ici, ils vont être euh, repérés avec un code particulier. Ils sont cerclés de verre, on les repère bien, donc euh, des arbres qui ont euh, un avenir productif. Et donc, des travaux peuvent être réalisés à leur profit, comme on a ici un exemple, un arbre à abattre pour favoriser donc sa croissance, qui est repéré avec une croix rouge. Donc voilà, hormis ces aspects donc plus productifs qu'on voit régulièrement dans les, dans, les, dans les gestions forestières, on a d'autres aspects qui sont développés dans ce protocole. Il s'agit de la biodiversité notamment. Des arbres sont identifiés à l'aide d'un triangle vert inversé. Et il s'agit par exemple d'arbres morts au sol ou sur pied de grosses circonférences, d'arbres porteurs de micro-habitats ou tout simplement d'arbres de très gros diamètre, euh, encore vivants. Et en plus de ces aspects productifs et biodiversité, on a des aspects donc des arbres qui vont être maintenus en forêt pour leur, euh, pour leur, parce qu'ils présentent un intérêt de diversité. Donc ce sera toutes les essences minoritaires qui sont identifiées dans le peuplement. Euh, et enfin, un dernier aspect, qui est un aspect plus patrimonial euh, des, as des arbres qui vont être conservés parce qu'ils ont euh, une taille euh, particulière ou une histoire particulière et aussi. Euh, Donc Ce protocole a pu être appliqué dans le cadre de plusieurs forêts en gestion par Amdysilva, euh, notamment la forêt de Legendre, euh, qui est une partie donc, euh, de cette forêt qui représente ici un gaville de 3 hectares, euh, tous les arbres euh, en jeu, de diversité et patrimoine ont été localisés euh, avec un GPS sur le terrain et ça nous a permis d'identifier euh, euh, certains aspects de la forêt. Et euh, en plus de ce protocole multiforêt, un protocole de mesure dendrométrique a pu être réalisé dans cette parcelle ce qui nous a permis d'évaluer de, de, en, fait, en fait un IBP pour euh, cette parcelle de gendre et d'identifier l'état de conservation de la biodiversité dans cette forêt et à terme, d'essayer de, de, de faire progresser en fait, euh, cet indice. Euh, ensuite, un deuxième aspect de mon travail concernait donc les fiches habitat ou espace. Euh, J'ai le temps d'en rédiger une seule pendant mon stage, euh, une suivait donc des lisières forestières internes ou externes, euh, et donc l'objet de ces fiches est d'une première partie de faire une description de cet espace de manière à mieux comprendre son fonctionnement et ensuite voir quels sont ses intérêts d'une part pour la biodiversité mais également pour euh, la forêt ou le forestier et dans une dernière partie présenter euh, des, des éléments concernant son amélioration écologique euh, et ça par... par euh, des préconisations en fait, de gestion que le, le gestionnaire peut appliquer dans le cadre de ses aménagements forestiers. Euh, L'ensemble de ces fiches, c'est en fait euh, simplement des synthèses bibliographiques. Euh, et elles euh, sont pour le moment très généralistes, et l'objectif serait de les adapter un peu plus à la région méditerranéenne, de manière à ce qualicie Silva nicolas puissent les appliquer dans le cadre de leur gestion forestière. Et donc il y a d'autres milieux, tels que les milieux rocheux, ou les clairières forestières qui sont très intéressantes, très présentes dans la région, qui devront faire euh, l'objectif à terme, euh, l'objet enfin, de, de, de telles fiches. Ensuite, j'en viens donc aux fiches espèces, qui sont ré réalisées dans le cadre de la collaboration avec WWF. Donc euh, ces fiches, comme je vous le disais, ont pour objet la proposition de la, des préconisations de gestion en fait. Euh, intégratrice des exigences écologiques de ces espèces de manière à en assurer ou en favoriser la préservation dans ces espaces ou même euh, la création de nouveaux habitats en fait pour ces espèces. Donc euh, là il y a eu un exemple du euh, murin de, de qui est une espèce qui a fait l'objet euh, de mon travail. La première partie des fiches euh, concerne l'écologie de l'espèce donc par la description de son cycle de vie, de son alimentation, de, son, de ses habitats, micro-habitats. Euh, on identifie ses besoins et de manière à présenter de manière logique en fait, des préconisations de gestion pour cette espèce. Ces préconisations sont détaillées dans ce tableau. Euh, donc il y a une première colonne qui concerne les enjeux, c'est-à-dire les points par lesquels le gestionnaire va pouvoir améliorer sa gestion pour intégrer au mieux cette espèce dans les forêts qui a en gestion. Euh, La deuxième action, euh, la deuxième colonne présente justement ces actions euh, favorables qui concernent en général des des actes courants. C'est pas des voilà, c'est vraiment dans le cadre des actes courants de gestion forestière. Donc euh, c'est un résumé, c'est synthétique, donc des actions qui peuvent être mises en place. Et enfin une dernière colonne qui s'intéresse plus aux impacts. Qui va par un code couleur euh, mettre en avant les, les actions qui vont être plus ou moins favorables, voire défavorables à, à cette espèce. Donc là, par exemple, la première euh, ligne concerne la gestion sylvicole et fait un zoom sur la gestion en, en traitement irrégulier qui est pratiquée par Aviceva. Donc on y détaille les principes de la futée irrégulière et euh, bah, par exemple, pour cet exemple du murin de Bechstein, qui est une espèce inféodée euh, en fait, à la forêt et qui est très favorisée par les forêts anciennes, plutôt feuillues, diversifiées, stratifiées et avec et présentant des arbres euh, porteurs de microhabitats qu'elle va utiliser pour gîter euh, La silviculture en irrégulier semble être un bon compromis pour cette espèce puisqu'elle va favoriser, enfin il n'y aura pas de contrase, donc un maintien continu euh, dans le temps et dans l'espace des espaces de, fin, des, des peuplements également la stratification végétale euh, des peuplements et un mélange d'essence qui va être favorisé. Donc tout ça, ce sont des éléments positifs en fait, pour cette espèce. Euh, ensuite, il y a d'autres points, euh, hormis la gestion sur les sur, les sur lesquels le gestionnaire peut, impact, peut influencer sur cette espèce, et notamment dans le cadre du murin, ça va être par exemple donc, tout ce qui est trame de vieux bois et herbogite. Donc l'idée serait de maintenir de tels arbres au sein des peuplements. Pour permettre euh, ben, euh, aux, aux chiroptères de pouvoir jeter. Donc euh, voilà, et donc on, peut, on se rend compte là aussi que ces exigences écologiques ne sont pas forcément singulières à cette, à cette espèce de, de chiroptère elles peuvent être également bénéfiques à d'autres espèces, et c'est pour cela qu'une petite partie a été dédiée à, ces, à une liste bien sûr non exhaustive. Hein. Des espèces qui peuvent être potentiellement, euh, enfin, qui peuvent bénéficier également d'un tel traitement euh, dans le cadre de leur. Euh, <rire> le, enfin, c'est favorable pour elles. Donc, c'est un petit peu un, un des objectifs qui a été réalisé. Et donc, pour finir sur mon travail, il y a une liste qui est des espèces potentiellement euh, présentes dans les forêts en gestion parabyssivale qui a été réalisée. Euh, donc, un croisement des informations, des inhales de type 1 et type 2 avec les parcelles donc, euh, gérées par Silva, qui apparaissent en bleu ici, a permis l'obtention d'une liste euh, exhaustive des, des espèces dites déterminantes euh, qui ont été répertoriées dans le cadre euh, des inventaires CNEF. De euh, et au sein de cette liste d'espèces déterminantes, seules les espèces euh, ayant un lien avec la forêt ou les milieux associés euh, ont été retenues. Et donc, on a identifié quatre zones intéressantes. La première au niveau du plateau d'Albion, euh, la seconde au niveau du massif de la Saint-Beauve, enfin dans le Bar, une troisième au niveau euh, du Haut du Verdon, et la dernière dans les préalpes de Digne, puisque c'était des zones qui étaient très intéressantes pour Abyssilva euh, dans le cadre de sa gestion. Donc, les espèces ont été euh, répertoriées selon ces zones, et euh, ça ouvre euh, des perspectives pour. Euh, pour, pour euh, une éventuelle continuation du stage, puisque en effet, l'idée serait d'accumuler un plus grand nombre de connaissances au niveau donc, de ces espèces, la rédaction de nouvelles fiches, peut-être non seulement à l'échelle d'une espèce, mais peut-être d'une communauté, ce qui permettrait de simplifier le travail, puisque comme on a vu, certaines espèces peuvent présenter des exigences écologiques communes. Donc euh, l'idée serait justement d'accumuler ces connaissances, euh, peut-être à l'occasion d'un stage que je réaliserai. Euh, l'année prochaine ou l'année suivante à Biselva. Et à terme, euh, cela permettrait de, euh, eh bien de, de mettre en application ces éléments dans le cadre de gestion euh, de, de fourriger par réparatifs à Abisilva. et euh, peut-être de mettre en place un suivi avec des, des experts naturalistes locaux de manière à évaluer l'impact de la mise en place de telles préconisations dans le temps, et peut-être même de les améliorer à terme. Euh, voilà. Merci. Merci. Merci.